Nouvel opérateur mobile se lance aux Antilles. Les prix vont-ils enfin baisser Et bien pour y répondre, aujourd'hui nous recevons euh, Xavier Niel, euh, le fondateur de Free. Euh, bonjour monsieur. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue dans les studios euh, de TV. Je rappelle que cette émission est diffusée sur la chaîne de télévision ETV et également sur MyTV Caraïbes. Elle est faite en partenariat avec le site Caraïbinfo.com ainsi que euh, l'Hebdo anti-Guyane, euh, votre magazine TV. Euh, également, euh, nous sommes maintenant en partenariat avec euh, la radio euh, MFM. Avec nous, nous avons euh, Warren Changan. Warren Changan, bonjour. Euh, bonsoir, Jean-Yves, bonjour. Monsieur Niel. Bonjour. Eh bien, on embraye tout de suite par une euh, première question. Alors, on vous connaît beaucoup sur la métropole, mais ici, dans la Caraïbe aux Antilles, on a entendu évidemment parler de fri Si vous pouviez nous présenter euh, cette compagnie. Alors qu'est-ce qu qu qui s'est passé C'est qu'on a lancé Free Mobile en, en, France, en, en France métropolitaine en 2012, et puis on a eu la chance de pouvoir s'installer à, à la Réunion. Et puis on a constaté quelque chose quand même assez original, c'est qu'en en métropole les prix ont incroyablement baissé, à la Réunion les prix ont incroyablement baissé, et je ne sais pas pourquoi dans la Caraïbe, il ne s'est pas passé la même chose. Et donc il y a quelques années, il y a cinq ans, on s'est dit, bah, on va aller s'installer dans la Caraïbe, puisqu'il n'y a pas de raison que tous les Français ne puissent pas de bénéficier de, des offres agressives de de free, et là on s'est retrouvé avec énormément de difficultés, moi ça fait 30, plus de 35 ans que je gère des opérateurs de télécommunications que j'en lance, oui. et ça n'a jamais été aussi difficile, on avait le sentiment qu'on ne voulait pas nous laisser arriver, je ne sais pas pourquoi, c'est un sentiment, et donc bah, je crois qu'on est un peu têtu, comme souvent les gens dans, dans les Caraïbes, et donc on a continué, on a eu des difficultés, des procédures, et puis on a commencé à déployer notre réseau, on a eu la possibilité d'accéder euh, et d'acheter un autre réseau, de déployer nos antennes dessus, et puis bah, aujourd'hui on est là, et on vient de, de lancer euh, et d'ouvrir euh, free, euh, free dans les Caraïbes, c'est-à-dire Guyane, euh, Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, avec la même offre partout. Ouais. Vous arrivez sur un marché quand même avec le temps passé, devenu de plus en plus concurrentiel. Il y a plusieurs opérateurs sur la place. Qu'est-ce qui change la donne avec Free Alors, il est, il est concurrentiel par le nombre d'opérateurs. On ouais. en avait trois, on est passé à quatre. Il n'est pas du tout concurrentiel en termes de prix. C'est-à-dire que l'on arrive avec euh, une offre euh, simple, unique, sans engagement et, excusez-moi, je vais faire la publicité, une offre à 9,99, dans laquelle on met 120 gigas de, mmh. euh, de data, là, le, de, de, de la voie illimitée, des SMS illimités, euh, du roaming aux US inclus, du roaming au Brésil, dans l'Europe, etc. Donc une offre à 9,99 mmh. sans engagement, euh, c'est quelque chose qui divise par 6 les prix euh, du marché. Si vous regardez les autres offres qui peuvent exister euh, sur la zone euh, Caraïbe, eh pour avoir un forfait équivalent, aujourd'hui on est plutôt autour de 60. Je crois qu'il y en a même un de nos concurrents qui ça à 69 euros. Donc on est dans des prix qui n'ont rien à voir. Et on est mono-offre. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avant des options à faire des choses euh, bizarres. On est mono-offre et on vient avec une seule offre. Effectivement, c'est pratiquement six fois, euh, presque même plus, euh, moins cher que euh, l'offre qu'on a ici. Euh, comment arrivez-vous à, à, à casser les prix comme ça bah, je J'ai pas l'impression qu'on casse les prix, j'ai l'impression qu'on fait des prix justes et que peut-être d'autres ont peut-être un tout petit peu forcé un peu sur leur prix. Donc je pense que le, le sujet, il faut regarder dans l'autre sens. Il faut ramener, il faut que partout en France, on soit à même de disposer de forfaits euh, euh, avantageux, euh, qu'il y ait une réelle concurrence. Et en venant ici, c'est ce qu'on souhaite amener, une réelle concurrence. Et en fait, si on regarde au bout, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est la zone, elle est petite en termes de population, mais encore une fois, on, on ne pouvait pas imaginer de ne pas amener ce qu'on appelle euh, en, en, en, dans l'hexagone la, la révolution free mobile, de ne pas l'amener dans la Caraïbe de la même manière oui. qu'elle a pu être amenée à la Réunion ou ailleurs. Plus qu'une méthode, la méthode Niel, on pourrait parler d'une philosophie d'entreprise d'arriver avec ses prix ultra compétitifs sur, le, sur les différents marchés. Chaque fois que vous arrivez quelque part, c'est un peu votre leitmotiv. On cherche toujours, on, on ne regarde pas, on, re, on ne fait pas des prix en fonction des prix de la concurrence, parce qu'on aurait pu les diviser par deux et vous nous auriez dit c'est la même chose. Oui. C'est juste d'essayer de se dire, c'est quoi le prix juste euh, et comment on fabrique ce prix juste et comment on a de la marge avec ce prix juste. Et plutôt que d'essayer sur des choses qui sont aussi nécessaires qu'un forfait mo mobile, de, de, de, de forcer sur la marge. Et ce n'est pas notre idée. Notre idée, c'est de dire voilà, est-ce qu'à 10,99€, est-ce qu'à 9,99€, on a un modèle Ouais. Est-ce que le modèle, il est rentable Ouais. Est-ce qu'on fait une marge normale Allons-y et lançons ces, ces offres-là, lançons ces forfaits. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que depuis pratiquement, le, depuis que le téléphone s'est installé ici, euh, téléphone mobile, hein, je parle, euh, il y a eu une profitation euh, de la part de, de, de vos concurrents, en fait. C'est vous qui le dites. Je ne peux que d'accord avec vous. Oui. Euh, une question quand même sur nos départements, hein, puisqu'on a bien compris que c'était ciblé euh, sur ces départements français d'Amérique, qui ont quand même une démographie plutôt vieillissante, et on a le sentiment que les offres que, que vous affirmez aujourd'hui sur le territoire se destinent à une population plutôt, plutôt jeune, bah, le... très consommatrice en non, tout bon, cas. Tout à fait. Oui. Mais on... Deux éléments. Le premier élément, c'est que si vous regardez la consommation euh, moyenne dans l'hexagone, elle est environ de, de, de, de je sais pas, 10, 12 gigas par mois. Si vous regardez chez Free, on est autour de 15 gigas par mois. Si vous regardez dans la zone Caraïbe, elle est autour de 4 gigas. Okay. Qu'est-ce qui fait que cette consommation elle, est faible Les prix. Nous, on en est persuadés. C'est parce qu'il y a des prix élevés qu'on ne prend pas des forfaits plus avantageux. Maintenant, pourquoi il n'y a, a pas beaucoup de jeunes ou il n'y a pas assez de jeunes, mm -hmm. euh, d'une dans, dans manière générale, dans les Caraïbes. Mais parce qu'ils s'en vont. Et Pourquoi ils s'en vont bah parce que, notamment, on ne leur donne pas accès au numérique comme sur le reste du territoire national. Et donc toute l'idée, c'est de dire, OK, nous, notre responsabilité d'entreprise, c'est de permettre à des jeunes d'exister, d'émerger, de travailler, de créer des start-up, euh, d'être de, de, de, de, capable d'apprendre, d'être capable d'avancer dans ces territoires-là. Et le numérique fait partie de cela. Et on le sait très bien, c'est toujours, si vous regardez dans les politiques euh, publiques, le, le digital, le numérique, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important pour, pour, pour garder les jeunes. Mais nous, on a une petite subtilité avec les hommes politiques. Les hommes politiques, ils viennent, on a des élections, « Attendez, votez pour moi, donnez-moi le truc, vous allez voir ce que je vais faire. » Vous les entendez plus parler les deux, et puis ils reviennent cinq ans après. Ben, nous, on fait l'inverse. Oui. Le jour où on arrive, on délivre et on sert. Et si ça permet à des jeunes de rester ici, parce qu'ils ont accès à des, des réseaux qui vont leur permettre de faire ce qu'ils souhaitent, qui vont leur permettre d'apprendre, qui vont leur permettre de créer des startups, eh bien ça, c'est un vrai sens. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce qui va garantir la pérennité de ce type d'offre à moins de 10 euros, 120 gigas euh... Deux éléments qui me paraissent extrêmement importants, le premier, si vous regardez en métropole, dans l'Hexagone, ça fait dix ans qu'on a le même prix. On est arrivé un jour avec un forfait à 19,99, le forfait il est toujours là, il y en a plus dedans, c'est-à-dire qu'il est sans comparaison avec ce qui existait au moment de notre lancement. Mmh. Ça c'est le premier élément, c'est-à-dire qu'on a une histoire. Le deuxième élément, quand vous commencez à promettre ça, si vous tuez la promesse, si vous cassez ouais. la promesse... Ben, les gens vous aiment plus, ils vous disent mettez un pipoteur comme les hommes politiques, donc je vous disais du mal il y a deux minutes. En tout cas, Free s'installe avec euh, dans la longévité sur nos territoires. Ah ben, On a déjà investi plus de 35 millions d'euros, il nous reste plus de 60 millions d'euros euh, à, à investir. Au total, ça va être une centaine de millions d'euros d'investissement euh, euh, sur ces territoires. Et ouais, ouais, on, on, enfin, j'espère qu'on n'est pas venu juste pour s'amuser, venir parler chez vous sympathiquement et mettre 100 millions d'euros à la poubelle. C'est anti-Guyane, donc c'est bien une offre mm -hmm. Guadeloupe, Martinique, Guyane oui. et Saint-Barthélemy. Saint oui. C'est le même prix, c'est la même offre sur, sur l'ensemble le, le, le, de ces départements. On a vu que la crise Covid, hein, parce qu'on l'a subie également ici, a montré cette augmentation de, de consommation, en tout cas de données mobiles, preuve que c'est un véritable besoin. Et une augmentation des besoins, alors ce n'est pas seulement à travers le prix, c'est aussi le réseau et la qualité du réseau. Les investissements vont dans ce sens alors, Comment on a créé ce réseau donc on a commencé par poser nos propres antennes euh, après on a rajouté on, on, on a acquis des antennes auprès de digicel mmh. qui nous a permis de, de, de rajouter des antennes et on continue d'en rajouter donc la, la, la, le sujet pour nous c'est d'avoir le meilleur réseau parce qu'encore une fois vous avez entièrement raison si je vous fais un super prix et que derrière vous, vous achetez un truc en carton qui n'existe pas ça sert pas à grand chose on a tous perdu du temps c'était très sympa merci on a, mmh. on, a, on a bénéficié de votre beau temps et, et c'était super sympa mais ça servait à rien donc bien évidemment on a une obligation pratique d'avoir ce réseau, de le développer, de le déployer pour amener un réseau de qualité. On a une chance là-dessus, c'est comme on est les dernières arrivées, bah on, a un, on installe et on déploie un réseau de dernière génération. Puisqu'on a des équipements plus moteurs, parce puisqu'on a un réseau qu'on installe maintenant. On n'a pas installé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mm -hmm. Ce qui nous permet de basculer plus vite vers la 5G quand nous aurons les fréquences 5G. Ce qui nous permet dès le premier jour d'être 4G, 4G+. Et puis, cet avantage-là est un avantage déterminant puisque nous, on n'a pas de réinvestissement à faire pour le basculement vers ces technologies. Alors, Free existe depuis plus de 20 ans, corrigez-moi. Vous avez commencé d'abord, on vous a connu sur ce boîtier qui regroupe à la fois la téléphonie fixe, l'Internet. Vous êtes un peu à l'origine du, du triple play. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu l'historique de cette compagnie Alors, Free, Free s'est créé en 1999. Moi, j'avais créé mon premier fournisseur d'accès en 1993 en France. Je crois que c'était le premier fournisseur d'accès à Internet en France. Et puis, on, on a eu une idée qui était assez simple, c'est de se dire quand on va vous amener, alors c'est une autre activité, hein, mais quand on va vous amener de la DSL ou de la fibre optique chez vous, ça sert à quoi de vous l'amener euh, si on ne vous fournit pas des services Et donc on avait inventé ce boîtier en rajoutant le, la télévision et, la, et le téléphone sur, le, le, sur, sur, sur cette ligne, ce qui s'est appelé le triple play, avec l'invention de la box, qui est devenue quelque chose qui, euh, aujourd'hui, existe dans la plupart de, des foyers. Et puis à un moment, on s'est dit, ok, nos, nos, nos, nos abonnés, les gens qui nous utilisent chez eux, ils ont envie d'aller vers la mobilité. C'est comme ça qu'en 2012, on a lancé le mobile en France. Donc, à partir de 2012, vous avez lancé le, le téléphone mobile. Euh, quel est l'avenir en fait, de, de ce groupe ah bah, on, est, on est présent. Aujourd'hui, euh, si vous regardez en Europe, on a plus de 40 millions d'abonnés. Euh, euh, entre la France, l'Italie, euh, la Pologne. Je crois qu'on est premier opérateur en Pologne, si je ne me trompe pas. Euh, on est un petit peu en Irlande, mais toujours avec des méthodes un petit peu différentes dans lequel on est capable d'amener quelque chose de différenciant sur le marché parce qu'on est, est né de ça, on est né de, de l'écoute des consommateurs. En, leur, en discutant avec eux, en échangeant avec eux, en étant capable de voir euh, ce qu'on pouvait leur amener et, et, et, et si ce qu'on leur amenait leur plaisait. Et On a toujours vécu de ça. En fait, si vous voulez, on est né du bouche à oreille et on se développe sur la base du bouche à oreille, qui est un élément incroyablement important pour nous. Oui c'est ce que j'allais dire, un peu la, la campagne de communication qui a été mise en place, nous river. Vous l'avez dit, vous l'avez expliqué, ça a pris un certain temps hein, finalement avant de, de s'installer sur le territoire, ça va être désormais euh, réel, euh, avec quand même une question qui vous inscrit déjà dans les perspectives à venir. Je parle de la 5G, vous l'avez esquissé, ça veut dire que Free se prépare à proposer ses offres aujourd'hui, mais tout de suite à les développer sur ces technologies euh, qui ne... Toujours. Continue en, en fait, dire, un ouais. des éléments importants dans notre marketing de manière historique, c'est de dire, OK, on fixe un prix, on fait une offre et dans la durée, on garde le même prix et on l'améliore. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à chaque fois qu'on va rajouter une technologie mm -hmm. à tenter de vous la facturer. Quand est arrivée la 5G en métropole, tous les opérateurs ont monté leur prix. Nous, mm -hmm. on a inclus la 5G pour le même prix et au contraire, on a donné plus de données. Donc, ça fait partie de notre ADN euh, d'être euh, proche euh, des, de nos utilisateurs, de nos abonnés et, mm -hmm. et en fait, de toujours essayer de mettre en œuvre le, quelque chose qui va leur plaire et qui va les satisfaire. Le mot pouvoir d'achat n'est pas un mauvais mot hein, dans vos propos, quand on vous lit, ça et là, quand on vous entend, ça et là ah Non, non mais ouais. quand vous regardez, vous, vous avez quand même un, un problème majeur. Quand, quand, quand, vous êtes, quand, quand vous vous promenez, euh, euh, que ce soit à la Guadeloupe et à la Martinique, et je ne pense pas que ce soit très différent euh, en Guyane, vous apercevez que les prix ici, dans tous les secteurs, pour tout, c'est toujours plus cher que dans l'Hexagone. Mmh. Moi, je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas cette logique de prix plus cher. Qu'est-ce qui légitime d'avoir des prix plus chers Et donc nous, qu'est-ce qu'on a décidé On a décidé de venir dans les Caraïbes en pratiquant des prix moins chers que l'Hexagone. Moitié moins chers que les prix qu'on pratique euh, en France métropolitaine. Donc ça a été cette idée-là euh, avec laquelle on est venu en se disant, OK, il faut rattraper le temps perdu parce que pendant des années, tout le monde a abusé. Et donc revenons avec des prix incroyablement agressifs, moins chers pour la première fois, je crois, sur des, des produits euh, comme ça globaux, pas des produits locaux, moins chers que ceux qu'on va pouvoir trouver dans l'Hexagone. Et on pense que c'est un élément important euh, de, qui, qui parle aux gens. Enfin, euh, okay. Si vous voulez, si vous regardez le même forfait, s'il est à 60 euros et que vous payez chez nous 10 euros, bah, c'est 500, 500 euros de pouvoir d'achat gagné par an. Et ces 500 euros de pouvoir d'achat, peut-être que pour nos hommes politiques, c'est pas beaucoup, mais enfin, pour nous, euh, ça nous semble énorme. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la compagnie Free existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Euh, combien euh, pourquoi, pourquoi seulement maintenant alors euh, sur les Antilles Je pays. vous l'ai dit, on a, on a commencé sur le mobile en 2012, on est revenu, euh, on est allé à la Réunion quelques années après, et puis il y a euh, six ans, si je ne me trompe pas, on a cherché à commencer à venir s'installer en récupérant des fréquences, mm -hmm. et après, on n'a bénéficié d'aucune aide pour se déployer ici, donc il a fallu qu'on déploie tout le réseau de zéro, on a eu énormément de blocages, euh, ce qui nous a ralenti. Quel, quel type de blocages vous avez rencontré euh... Des procédures, diverses et variées, enfin si vous voulez, il y avait une, une, une, une vraie... Euh, une vraie volonté de tout le monde qu'on n'existe pas. C'est-à-dire mmh. que le, le message de pouvoir d'achat, globalement, ça doit être un message politique qu'on ne va peut-être pas délivrer après. Oui, mais pas, pas forcément localement, à hein, une échelle plus, ouais. plus large. Oui, ouais, ouais, ouais, je pense que c'est un, un vrai truc, mais si vous voulez, sur, sur la région-là, moi, ça fait, ça fait, je vous l'ai dit, hein, ça fait... 35 ans ou 38 ans que je crée des opérateurs de télécommunications, ça n'a jamais été aussi dur pour lancer. On n'a jamais eu autant de positions. Et vous allez voir qu'on va continuer. On va avoir des tonnes de procès, des tonnes de procédures à droite, oui. à gauche. On va essayer de nous mettre des amendes, des trucs, des machins. On cherche délibérément à ce qu'on n'existe pas sur cette zone. C'est fou. C'est-à-dire que ça doit être peut-être pour dans certains secteurs des rondes de situation incroyables qui ne donnent pas envie qu'on soit là. Mais la très bonne nouvelle, on est là. 120 gigas, 9,99. Appelez votre opérateur demain matin. Alors justement, appelez-le pour s'abonner, comment fait-on bah, On a un certain nombre de boutiques, euh, un certain nombre de bornes, euh, on peut s'abonner en ligne, mais moi ce qui m'intéresse globalement c'est que les, la totalité des personnes qui soient dans les Caraïbes payent enfin un juste au prix. Et je les invite vraiment à appeler leur opérateur en leur disant maintenant baisse mon prix, sinon je vais chiffrer. Et, et je pense que c'est un truc super important parce que vous savez quoi, les opérateurs vont leur baisser leur prix immédiatement. Et ça, c'est un bon début. Et au bout, on aura fait gagner du pouvoir d'achat. Tout le monde Et ça, ça me paraît incroyablement vrai. important. S'ils si veulent venir chez Free, je suis encore plus content. Si hein, en gardant de bonnes relations avec l'ARCEP. J'espère que l'ARCEP soutient ce que nous est en train de faire. J'espère que l'ARCEP soutient le pouvoir d'achat de, de nos amis. Vous êtes euh, euh, soutenu pour, pour l'installation ici aux Antilles ou est-ce que vous avez rencontré C'est un, un, un régulateur. Parce on a rencontré ah, quelques difficultés. Mmh. Mais bon, j'ai essayé de comprendre. C'est des ouais. hasards, ça arrive, c'est ma vie. On va voir, Mais je pense que maintenant il va être euphorique et donc tout ça va, va se régler. Et les relations aujourd'hui avec Digicel Parce que vous avez travaillé de façon commune au moins sur l'installation de... En fait, du on, a acheté, on a acheté des antennes à Digicel oui. euh, que l'on partage avec eux, ces antennes qu'on mm -hmm. éco-partage, sur lesquelles on modernise ce réseau et ensuite on a d'autres antennes et on, on avance et on déploie ce réseau pour avoir un réseau euh, plus grand, de meilleure qualité. Très bien, vous l'estimez le, à... Combien aujourd'hui, enfin, euh, vous l'estimez à combien cette couverture de réseau sur la, la Guadeloupe On euh, est systématiquement sur toutes nos zones supérieures oui. à 90%. Parce qu'il y a une topographie spécifique, des oui. zones blanches qui existent. Vous savez quoi, le plus oui. facile, c'est Saint-Martin. Je ne sais pas pourquoi, je oui. crois oui. Saint-Martin <rire> de 98%. Oui. Voilà, donc en fonction des, des zones, on est là. Le, le, le truc, c'est qu'on continue de déployer des antennes. Donc il y a un certain nombre d'antennes qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi pour le lancement à allumer. Hum. Il va nous falloir quelques semaines, donc on en rajoute et on va continuer d'améliorer notre couverture. Je pense que... Allez, euh, pff, on, euh, nous, on dit fin 23, début 2024. On aura une couverture, euh, je pense, qui tendra vers quelque chose de parfait. C'est-à-dire qu'on approchera beaucoup d'endroits entre 96 et 100%. Oui. Et quel objectif vous, vous donnez en termes d'abonnés je ne sais pas, je, je, le plus possible. Je ne sais pas si on a un objectif. On vient, on vient ici pour avoir un impact sur le marché, un impact sur le pouvoir d'achat. vous avez étudié quand même un peu le, les, les tarifs. Vous le savez, de... on n'est pas venu ici en disant ah. on va faire l'opération financière la meilleure de la Terre. On s'est dit on ne mmh. peut pas se permettre de ne pas couvrir la totalité de la France, ce qui inclut les territoires au-delà de l'Hexagone. Et c'était franchement ça, hein, l'idée de, de base. D'une manière rationnelle, si on avait regardé un raisonnement purement financier, on serait pas la dernière là. question avant la publicité. Oui. Et juste euh, sur l'installation de free dans nos territoires, ce n'est pas simplement à travers les tarifs, pas simplement à travers l'offre qui est proposée, c'est aussi une entreprise qui vient s'installer avec des créations d'emplois, avec euh, une vraie identité euh, Alors, locale. c'est 50 emplois directs, c'est des centaines d'emplois indirects, c'est les gens qui posent nos antennes, euh, qui gèrent, qui gèrent le, le, le, nos magasins, qui nous font la, le transport d'un certain nombre de choses. Donc, c'est, je pense, des centaines d'emplois indirects, on peut le calculer, une cinquantaine d'emplois directs et euh, je crois qu'on a encore... 5 ou 6 recrutements de dirigeants euh, en cours, mais on continue là-dessus, oui, il faut se développer à chaque fois qu'on va ouvrir des points de vente on va, on va rajouter des salariés, etc. Donc oui, c'est une volonté d'investissement en argent par le déploiement du réseau, euh, par le déploiement des boutiques et dans le même temps le, de, de, de, de création d'emplois parce que localement bah, c'est une société qui va vivre sa vie avec un, des dirigeants locaux et, et qui va avancer comme cela. Très bien. Bien, merci M. Niel c'est l'heure de la publicité donc publicité Thank mm -hmm.